Hello les amis, j'espère que vous allez bien, KF Concept m'a proposé de tester son trépied en carbone, j'ai accepté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'unboxing, donc je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur ici en direct avec vous et voir un peu les fonctionnalités que propose KF Concept avec son trépied en carbone, les avantages et les inconvénients par rapport à l'aluminium, donc tout ça c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti les amis c'est parti pour l'unboxing donc du coup je vais ouvrir Hop. alors bon et eh ben déjà on a une boîte en carton euh, classique donc c'est le modèle TC2534 donc le modèle en carbone de la marque AF Concept alors hop du coup tac. il n'y a plus rien dans la boîte alors, eh ben, on a une housse euh, KF Concept, donc une housse de la marque KF Concept, pareil, KF Concept. Donc, euh, elle est similaire à la housse euh, du trépied en aluminium que j'avais testé précédemment de la marque KF Concept. Donc, du coup, c'est un trépied qui n'a rien à voir avec ce trépied-là, que ce trépied est beaucoup plus léger. L'autre trépied, c'est euh, un trépied qui est euh, beaucoup plus grand, donc, euh, et beaucoup plus lourd aussi, beaucoup plus robuste effectivement donc du coup euh, c'est la même housse similaire je vous mets le lien par là pour euh, si vous voulez voir euh, euh, le test de l'autre trépied hop on a donc la pochette ici Tac, on a des franchement on a des zips là qui sont vraiment robustes ça c'est cool ensuite on a, bah, on a un petit kit d'accessoires je pense que c'est peut-être une petite rallonge de euh, euh, de, pour, pour la colonne sur le trépied je pense voilà ensuite on a le trépied franchement il n'est pas lourd je crois que de mémoire il doit faire 1,5 kg il me semble mais euh, là au ressenti bon il n'est pas lourd donc le trépied hop on a une petite sangle ok une petite sangle d'attache pour, euh, pour la housse ouais ici Hop, on va la mettre tout de suite. Tac voilà. Bon bah après à l'intérieur, on a euh, des gels comme d'habitude euh, pour l'humidité. Euh, quand les produits sont vendus avec. Bon évidemment, je les garde pas, et je les jette. <rire> du coup, bah on a la housse, un hein, housse classique. Il euh, n'y a pas d'autre poche hein, à l'intérieur. Non, non. Euh, euh, C'est juste la housse pour ranger le trépied. Donc après, si vous en avez besoin. Euh, voilà, donc le trépied. Alors. Ah ouais Ah c'est franchement... Euh, ça m'a l'air de bonne qualité, hein, franchement. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on a de bon là Ah ouais Si, franchement, ça m'a l'air... Ah oui, d'accord, ok. C'est un trépied en fait qui... Euh... Ça s'inverse. Du coup, euh, les pieds, hop, pour le mettre en position, je crois que c'est de l'autre côté, hop. Et effectivement, avec des crans. Donc, du coup, bah, effectivement, on a ça. Euh, je sais pas si vous allez bien voir. Si vous allez bien voir, hop. Ah ouais. Donc, du coup, je vais descendre un peu la colonne. À mon avis, c'est là. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, franchement, écoutez, franchement, je suis plutôt impressionné de la qualité. Bon, trépied en carbone, normalement, qui dit trépied en carbone dit légèreté. Mais par contre... C'est vrai qu'il y a une certaine limite en légèreté. Si vous voulez euh, mettre du matériel qui est robuste dessus, il faudra euh, un, un trépied qui soit suffisamment lourd pour accepter votre matériel qui soit euh, assez lourd dessus. Par exemple, celui-là, il supporte 12 kg en charge maximum. Donc, 12 kg, franchement, il faut y aller. Hein, pour mettre du, du matériel supérieur à 12 kg, franchement, voilà. Mais, euh, je peux vous dire ça, c'est que euh, c'est vrai qu'un trépied on cherche le plus léger en trépied donc euh, c'est vrai qu'un trépied en carbone euh, ça fait toujours plaisir parce qu'on cherche vraiment le trépied qui soit le plus léger possible mais voilà euh, dernièrement j'ai été confronté à euh, beaucoup de vent j'utilisais un trépied en carbone et euh, je me suis dit c'est vrai qu'avec le vent bah, je préfère rester à côté même si le trépied ne bougeait pas était vraiment très très stable euh, j'ai toujours un peu cette Appréhension euh, s'il y a beaucoup de vent je préfère rester à côté voilà donc voilà mais là franchement on est sur un trépied euh, c'est qualitatif ça respire la qualité alors je m'explique c'est pas un trépied euh, euh, haut de gamme à 500 euros non plus mais euh, franchement ça là en le prenant en main en touchant le matériel le matériel euh, franchement ça respire la qualité. alors donc on a un trépied avec quatre sections. Donc, qui permet de l'agrandir et ses sections sont à vis donc du coup hop du coup franchement il est, il est vraiment assez grand ah ouais il est vraiment euh, là franchement alors sur ce trépied on a un système qui permet de bloquer en fait à plusieurs intervalles donc, du coup, si je veux agrandir le pied, tac, hop, je peux le mettre carrément comme ça. Les amis, je vais continuer le test dans la pièce d'à côté parce qu'effectivement, là, avec le bureau, ça va être un peu compliqué. Je vais un peu manquer d'espace. J'avais envie d'essayer un peu autre chose. Du coup, on va à côté et comme ça, je vous montrerai le trépied dans l'ensemble. C'est parti alors les amis, on se retrouve ici, je vais être plus à l'aise pour vous montrer le trépied, comme ça vous pourrez le voir plus en détail. Euh, du coup, bah, là, j'ai euh, installé le trépied. Donc du coup, il y a une petite cordelette qui est sympa. Bon, euh, je suis pas... Franchement, d'habitude, je n'ai pas, pas affaire à ce genre de petite cordelette, mais bon. Euh, ça peut être sympa pour transporter. Donc là, le trépied est à sa hauteur minimale. Donc, hop, je vérifie, ouais, effectivement. Sa hauteur minimale, la colonne baissée, du coup, on est à 60 cm. Grosso modo, on est à 60 cm et une fois que le trépied est, tac, tac. Ah, il faut mettre la colonne avant, par contre. Hop, hop là. Une fois que le trépied, tac. Et replié, il mesure grosso modo 49 cm. Une fois qu'il est plié, il mesure 49 cm et quand il est déplié à son maximum, tac, tac, tac, il mesure 60 cm. Donc ce trépied est équipé d'une rotule ball avec un plateau arc à suisse. Donc comme celui-là c'est les plateaux qui sont universels et que Peak Design choisit euh, pour euh, ses accessoires. Donc du coup, là, j'ai un plateau Peak Design. Il va très, très bien sur le plateau KF Concept, qui est compatible Arca Suisse. Voilà. Tac. Donc là, c'est installé. Donc rotule ball euh, orientable à 360 degrés. Parfait. Là, on peut verrouiller aussi la rotule, donc là ouais. Franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment un trépied qui est vraiment euh, robuste. Franchement, ça respire la qualité, ça fait plaisir. Quand on veut un trépied en carbone, c'est sûr qu'on cherche avant tout euh, la légèreté, effectivement. Mais quand c'est trop léger, euh, effectivement, ça supporte moins de matériel. Là, on est sur un trépied qui mesure, euh, qui pèse 1,5 kg et qui supporte 10 kg de matériel. Déjà, rien qu'à l'utiliser, c'est vraiment agréable. Donc du coup, hop, je vais enlever l'appareil photo ici pour vous montrer plus en détail. Tac Donc, plateau Arcaise Suisse, comme on l'a dit. Euh, alors, ce trépied, il a une particularité, c'est que il, est, il a la possibilité de le détacher et de le mettre en mode monopode. Donc, du coup, pour faire ça, j'ai une petite bague ici, là, Hop, qui se démonte donc c'est à dire que bon, c'est pas transformé c'est vraiment détaché le pied et du coup ça permet déjà d'avoir un monopode hop donc comme ça dans lequel on peut installer soit la rotule ou soit on peut installer aussi la colonne centrale tac en la vissant et donc en fait ça, peut, ça me, peut me permettre déjà donc d'installer mon appareil photo ici et d'avoir un monopode directement accessible. Effectivement, ça nécessite de dévisser de des choses, mais au moins ça a le mérite de proposer cette solution et je pense que c'est une bonne solution. Donc là, on est sur un monopode qui permet. Alors, une taille de. Je pense que ça doit être 175 cm, il me semble, de mémoire. Donc là, on a une taille de. Ouais, bah, avec l'appareil photo, c'est sûr qu'on est encore plus même. On est à 184 cm. 184 cm, pardon, 184 cm de hauteur, franchement c'est vraiment un gros gros plus, ça donne une perche en carbone qui permet de prendre des prises de vue, donc peut-être en hauteur, des prises de vue un peu excentriques et ça, ça donne un peu vraiment de la créativité, ça peut être vraiment utile. Du coup, bah, la vis ici est vraiment très utile, la vis qui est fournie, donc franchement ça, ça fait plaisir. Alors après pour revisser, hop, j'ai ma colonne centrale que je remets là-dedans. C'est pas compliqué, hein. franchement. Ça permet d'avoir des solutions. C'est pas compliqué, hein. franchement. Quand on regarde comme ça, il euh, y a juste deux trois trucs à démonter pour avoir la possibilité d'avoir accès à un monopode. Donc effectivement, ça peut paraître un peu fastidieux, mais on on ne cherche pas à avoir un monopode à chaque sortie. Si on sort avec un trépied, c'est avant tout pour euh, sortir avec son trépied. Ce n'est pas pour sortir avec un monopode. Mais si vous voulez sortir avec un monopode, vous pouvez juste détacher ça et préparer votre sortie euh, avant, avant de sortir avec votre matériel. Voilà, voilà, voilà les amis alors voilà, après les amis, on a aussi le mode macro. Donc je vous mets une photo ici pour que vous voyez un peu comment c'est. Le mode macro, comment ça se passe Et bien en fait, il faut démonter ici, du coup pour enlever, donc ce qui permet de lester le sac. Il faut démonter la colonne, hop, ici. Et voilà, le passer, tac, comme ça. Et après, vous pouvez resserrer. Effectivement, vous pouvez monter si vous voulez, ou vous pouvez vraiment vous mettre au ras du sol. Voilà, si vraiment vous avez besoin de mettre votre appareil photo vraiment plaqué au ras du sol. Ça, c'est un mode macro qui est relativement utile pour des prises de vue vraiment à plan rapproché. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai qu'il faut enlever ça pour que ça puisse passer. Tac Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté le trépied KF Concept TC2534 en carbone. C'est un trépied, euh, franchement, je suis vraiment surpris par sa qualité. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est un trépied qui coûte une centaine d'euros. Bien évidemment, on trouve des trépieds qui sont beaucoup plus chers. Pareil dans d'autres marques ou alors même dans la marque KF Concept. Des trépieds qui sont beaucoup plus chers, euh, qui sont à 300, 400, 500 euros, même plus au-delà. Euh, là ici on a un trépied qui est quand même assez qualitatif. Franchement je suis vraiment surpris par la qualité. Euh, c'est un trépied qui supporte 10 kg en poids maximum et euh, pour un poids total de 1,5 kg. Donc franchement euh, c'est un poids qui est bien réparti, il est stable, il est robuste. Euh, je le conseille franchement je le conseille si vous aimez euh, sortir avec vous voulez un trépied qui soit robuste et léger franchement euh, je vous le conseille euh, dans la plupart des situations si vous avez un réflexe qui est assez lourd euh, franchement vous serez content de, de l'utiliser bien évidemment vous pouvez trouver des trépieds qui sont encore beaucoup plus légers mais bien sûr qui seront moins robustes il faudra faire attention euh, par exemple au vent la stabilité, voilà tout ça donc euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt les amis